Le préambule est maintenant terminé, je passe aux prévisions propres à chaque ciel. Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Lundi et mardi, la Lune sera dans les Poissons, votre dixième maison. L'énergie du sextile entre Mercure, votre gouverneur et Mars accélère votre esprit et vos réflexes. Vous vous sentirez poussé à réussir quelque chose avec votre fort sens de but et de l'initiative. Par contre, il faudrait modérer la cadence un peu et essayer de ne pas piétiner sur les pieds des autres ou sauter des étapes. Cela pourrait froisser les autres et créer des frictions inutiles. Mercredi, jeudi et vendredi, la lune sera dans le bélier, votre onzième maison, une période amicale durant laquelle vous pourriez vous faire des nouveaux amis ou connaissances qui seront fort utiles pour votre carrière ou dans un voyage que vous planifiez ou des simples amis ou compagnons dans des activités aidant à élever votre spiritualité.